Cancer et ascendant. Cancer, dans votre horoscope de ce mois de mai, eh bien euh, nous avons d'abord un soleil en taureau, hein, jusqu'au 20, il est bien placé, il est dans votre secteur d'amitié, d'entraide, de relations euh, euh, professionnelles positives, euh, il euh, y a un côté positif hein, avec le, le Soleil en Taureau, vous avez des objectifs, euh, des projets, des perspectives qui peuvent être agréables puisque le Taureau est géré par Vénus. Hein, donc c'est un, un signe qui malgré tout est extrêmement... Euh, qui a envie euh, de vous faire plaisir. Donc peut-être que vous aurez envie de faire plaisir à vos amis, hein, parce que euh, le Taureau représente également vos relations amicales alors je sais pas s'il y a des anniversaires, des choses comme ça, vous ferez des jolis cadeaux, euh, vous serez content de voir vos amis ou de les recevoir chez vous, et alors là vous leur ferez le grand jeu... Euh, euh, vous voyez, on est dans une période agréable et euh, avec des progressions notables hein, pour certains d'entre vous sur le plan euh, professionnel. Euh, ensuite, le vin, le, le soleil va rentrer en Gémeaux, donc il va se mettre dans l'ombre de votre signe, et euh, bah peut-être qu'il faudra que vous vous isoliez un petit peu pour travailler, pour euh, vous concentrer sur quelque chose. Euh, il faudra pas trop vous disperser, hein, la, la tendance du, du Gémeaux étant quand même à la dispersion. Donc, euh, il faudra un petit peu lutter contre vous-même, contre Peut-être que vous voudrez euh, avancer plus rapidement, que vous ferez plusieurs choses en même temps et que vous finirez par vous embrouiller. Hein. Donc euh, <rire> essayez de, si jamais vous avez beaucoup de boulot, hein, ce qui est possible, de hiérarchiser, d'établir de des priorités et euh, de ne pas donc euh, vouloir tout faire en même temps en vous disant euh, bon, euh, Hein, euh, ça passera, euh, non, ça passera pas, parce que ce sera un petit peu bâclé, vous voyez. Euh, donc, votre intérêt c'est vraiment euh, hein, des priorités et on fait les choses les unes après les autres. Mercure va être également en taureau, hein, du 1er au 11, euh, c'est-à-dire qu'elle va pousser dans le sens euh, dont je viens de vous parler, hein, par rapport au. Au soleil en taureau, c'est-à-dire dans le sens des amitiés, des, des, des petits coups de main à vos amis ou des, des coups de pouce que vous, vous pouvez demander à vos amis. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est de l'entraide. C'est ça qui est au premier plan, de l'entraide. Et puis, avec le bon aspect entre le soleil et Neptune, beaucoup de, de compassion, beaucoup de volonté de de donner, hein, de montrer que vous pouvez être généreux, euh, c'est un, c'est vraiment une belle configuration hein, pour ce qui est de la générosité en tout cas. Euh, si vous avez des projets, pareils, hein, euh, ils peuvent prendre tout d'un coup une importance euh, que vous ne pensiez pas qu'ils prendraient. Donc restez pragmatique, n'allez hein, euh, pas euh, euh, Hein, euh, vous dire euh, euh, que vous allez devenir, euh, je ne sais pas, euh, Crésus, riche comme Crésus. Non, vous restez dans la réalité hein, avec le Taureau. Après le 11, Mercure va occuper les Gémeaux, bon, il sera rejoint quelques jours après par le soleil, donc euh, là je vous ai bien expliqué qu'il ne fallait pas se disperser, et là ce sont euh, vos pensées, votre mental, qui risque de se disperser un peu, peut-être parce que vous serez préoccupé par quelque chose, il y aura un petit souci à l'arrière-plan, euh, et vous ne saurez pas... Euh, euh, vous serez dans l'incertitude, vous ne saurez pas comment cela va aboutir, à quoi, et... Euh, alors, Bon, peut-être que vous avez aussi euh, un enfant qui va passer un examen, le bac, et que vous allez être sur son dos pour le faire travailler, vous voyez? Euh, disons que ça fait pas partie des soucis, mais que ça fait partie, ça peut être une préoccupation journalière en vous disant est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il travaille pas, faut que je sois là... Vous euh, voyez, vous vous sentirez euh, concerné hein, vraiment euh, par euh, euh, par cet enfant, si en tout cas, si c'est ce qui se passe pour vous. Maintenant ça peut être un, un autre petit souci qui vous concerne vous euh, directement. On en vient à Vénus, hein, votre planète d'amour. Bon, vous le savez, hein, depuis le mois d'avril elle est euh, euh, elle est en gémeaux, hein, donc euh, le signe est important hein, ce mois-ci. Euh, elle ne change pas trop de, de décan, hein, elle, elle va rester à la frontière entre le deuxième et le troisième décan, euh, et euh, tout ça, euh, tout le mois, pardon, elle va être en, en dissonance avec Neptune. Euh, bon, la planète, quand même, qui. Euh, malheureusement euh, nous fait euh, aller dans des illusions qui nous fait nous faire nous incite à nous faire des, des romans hein, dans notre tête alors Vénus étant en douze le, le votre secteur du secret du mystère etc est de deux choses l'une où vous serez avec quelqu'un euh, qui n'est pas libre et vous serez obligé de maintenir un secret tout en vous sentant hein, à cause de la dissonance de Neptune quand même pas très bien, un petit peu à côté de la plaque, vous voyez, euh, euh, vous aurez l'impression de ne pas respecter vos valeurs, vos limites, euh, etc. Euh, soit alors vous aurez flashé sur quelqu'un qui ne sera pas au courant, hein, que vous avez flashé sur lui ou sur elle, et vous vivrez toute une aventure dans votre tête, euh, euh, comme si c'était réel. Bon, je ne suis pas contre, hein, je vous l'ai souvent dit, je pense que plus euh, on, on, on se fait du bien, hein, même si c'est pas tout à fait la réalité et euh, mieux c'est. Donc euh, en même temps, hein, gardez les pieds sur terre, n'allez hein, pas euh, euh, vous dire que finalement, ce que vous avez créé de toute pièce est une réalité. Non, ce ne sera pas le cas. Et puis euh, bon, euh, Vénus va rétrograder et je pense que vous allez être euh, à partir de ce moment-là un petit peu plus lucide, hein, euh, mais ça mettra euh, quand même quelques jours. Hein. On en vient à Mars, la planète qui gère vos énergies, hein, toutes sortes d'énergies, toutes celles qui vous font bouger, désirer, aller de l'avant. Euh, et euh, donc Mars, euh, elle est en Verseau, alors euh, jusqu'au jusqu 13, hein, dans le 3e décan du Verseau, donc ça concerne votre 3e décan à vous. Euh, J'ai pas l'impression que euh, bon, ce soit euh, quelque chose de, de, de négatif, hein, parce que Mars, elle occupe pour vous un secteur d'argent. Alors certes, euh, soit vous aurez une somme à réclamer, il faudra insister lourdement hein, pour obtenir ce qu'on vous doit, hein. euh, soit au contraire c'est vous qui aurez une facture un petit peu lourde à payer, ce sera une contrainte, euh, vous y aurez peut-être même reçu une lettre recommandée hein, pour payer ce que vous devez. Vous euh, voyez, il, ce Mars en Verseau est très exigeant et il faut répondre à ses exigences, hein, il ne faut pas leur tourner le dos. Par la suite, donc Mars va être en Poisson donc plutôt bien disposé par rapport à vous, hein? et alors là, du coup, ça vous donnera une bien meilleure confiance en vous que vous n'aviez pas hein, pendant que Mars était en Verseau. Vous aurez tendance à dépasser vos propres limites, c'est-à-dire à en faire plus, à être meilleur dans ce que vous faites, à et même parfois être le meilleur. Hein. Donc c'est une très bonne... très bonnes énergies qui seront mises vraiment au service de votre développement, que ce soit dans le travail ou de votre développement personnel aussi, hein. ça compte! c'est Très important de se développer soi-même, de devenir de plus en plus qui on doit être. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL astro, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine, ou alors m'appeler au 3210.